On Je comprends pas trop bien cette idée ici. Ils sont venus vers moi les messages. Je crois quelque chose comme ça. moi je pense à je vais écouter ici avant ici si je fais cet euh, enregistrement sans support c'est pas évident on va amplifier Je ne pas, Faut pas t'en faire, Mina, on est toujours à côté de toi. Je vais essayer de tirer le bruit, réduction de bruit. Ok. ça. Bon, je suis toute nuée parce que si je ne comprends pas, on ne sait jamais. Quelquefois, j'aurai des voix plus claires. Voilà plusieurs messages. On me dit, je suis en haut ici. Je suis en haut. Je suis en haut. Voilà, ici, je ne comprends pas. On est cinq. Oui. Moi, je, je comprends ça. On est cinq. Oui. On est cinq. Je vais tout dire sur mes doigts. De ma famille, il y en a six. Et là, elle me dit, on est cinq. Nes 5. Écoutons ici. avec Cathy, on me précise, on est avec Cathy et on est cinq. Je ne connais pas Cathy ici, si, j'en connais, mais elle n'est pas décédée, je ne crois pas. J'ai tout le reste. Retrouver sa fille. On est avec Tati, on est cinq, on a retrouvé sa fille. Est-ce que Tati est la fille? J'en sais rien. A retrouvé ta fille non on a retrouvé sa fille la fille de qui ça je ne sais pas je continue tu je te suis plus de détails plus loin Je vais normaliser pour entendre mieux. Normaliser. Il bon, ne faut pas que tu t'inquiètes, là j'ai compris. Hein. Il ne faut pas que tu t'inquiètes, mineur. Pas du t'inquiète, il ici. <muchérisateur> ne t'inquiète pas. <muchérisateur> ouais, je te prends ça. Hein? Jusqu'ici. je viendrai te voir garde, garde l'espoir quelque chose comme ça. Non, je, je non, ça je viendrai te voir c'est ça, je viendrai te voir Gue第一早 on this Te remercie. Oh ma être triste? pour ça, un hein, mâcho être triste. Je continue à voir s'il y a tout de ça. Que maman elle aimait bien ses crêpes, c'est quand même bizarre. C'est vrai que maman elle, elle adorait les crêpes, hein. vous voyez tout son support, ce n'est pas évident et que ça, cela me prend du temps hein. Donc, lorsque j'établis les toutotes le pour les personnes. Voilà, je n'ai rien d'autre, ici cet essayer était pour moi en fait, et je ne l'ai fait avec aucun support, donc c'est à dire que je laisse aller l'enregistrement tel quel, en posant bien sûr des questions dans ma tête. Je remercie tout le monde d'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner et de liker afin de partager mon travail. Merci et je reste à votre disposition sur Facebook pour toute demande de contact. À bientôt, bisous, Kenar.